La blockchain est une technologie qui a fait son apparition dans les années 90 dans le domaine principalement de la monnaie et plus précisément des crypto-monnaies. L'un des aspects principaux de la déclinaison de cette technologie dans le domaine juridique est que les intermédiaires classiques, c'est-à-dire les avocats, voire les notaires ou les magistrats, ne sont en théorie plus nécessaires pour que euh, la transaction euh, se forme et qu'elle soit exécutée. Ces promesses euh, sont-elles réalistes euh, Seront-elles euh, eh euh, effectivement euh, traduites euh, dans la, la pratique euh, eh bien, Pour l'instant, rien n'est moins sûr.